Mais chiant encore J'ai l'impression d'être à un endroit que je connais pas encore une fois. Ah, bien me téléporter ici. Hmm. Hmm. C'est qui lui le gros le, le géant là Le gros œuf géant, toi Oui je suis le gros affiliant comme tu t'aimes bien m'appeler, hein? Oui, bah oui, bah tout le monde doit t'appeler comme ça en fait. Parce que t'es chaud, euh, déjà, tu <rire> viennes. <rire> on t'appelle comment? Mmh, oui. Ça, je vais ta tête et ton ventre. Comment t'es gros, toi t'es pas mieux. Tu veux vraiment insulter? Salut, hey, human Ah, oh, salut, Sonic, Sonic Je te connais, toi ah, Je t'ai déjà vu Ah bah oui, Mario <rire> C'est déjà rencontré quelque part Ouais Mais... Je viens me bloguer dans ta dimension. C'est qui le meuf, le géant À côté de nous Bah, c'est mon méchant, moi Quoi ah. Moi, moi c'est... ça, c'est un humain Ouais, c'est une tortue. On peut pas inverser les... les rois, là Hé, pourquoi moi, en vrai Hé, hé hey, hey, oh, Pourquoi... je discute avec toi Toi, t'es en 3D, moi, je suis en 2D. Qu'est-ce que j'allais faire Échanger les ennemis. Hein Qu'est-ce que t'en dis que ça, Robotnik ah, En fait, je connais mon prénom. Bah, ouais. Ah oh, c'est Sonia qui vient juste de me le dire dans l'oreille. Bonjour bah, vous aujourd'hui, elle est un peu fatiguée, je pense que vous entendez mal bah, aujourd'hui, les amis. Bref. Mmh. Sonic Tu peux le porter euh, non, euh... Oh, mamie Et voilà. Bowser, voici ton nouvel ennemi. Sonic Et bah là voilà. Oui, tu sais. Faut le faire venir euh, chez toi. Ben, ici, quoi je ai une solution. Pour l'instant, tu contacteras toujours un Degman, ok Robotnik... Ah bref Salut Sonic ah. Oh, je vais pas t'aider à foncer Robotnik. hein ouais, Je m'en vais. salut Non, euh, Mario uh -huh. Prends ça Non